Véronique Martin, secrétaire confédérale euh, en charge des questions de logement, d'environnement et de paix et désarmement. La CGT euh, s'est emparée des questions, enfin, s'est toujours emparée euh, des, des questions de logement parce que c'est un sujet euh, très important, c'est un sujet essentiel dans la vie, euh, dans la vie des gens. Et puis il euh, y a un lien. Euh, important entre logement et emploi puisque bien souvent euh, pour avoir euh, pour avoir un logement il faut avoir un emploi et, et vice versa et euh, en plus euh, on voit dans les différents euh, dans les différentes statistiques différentes données qu'on peut avoir en notre possession que euh, les salariés qui sont en emploi précaire ont beaucoup de mal à avoir accès au logement, y compris, y compris au logement social. Quand on regarde la, la, la typologie des, des personnes qui sont sans-abri ou en très grande précarité en matière de logement, 14% ont une activité professionnelle. Donc, on voit bien euh, le lien euh, entre les questions euh, importantes, très importantes pour la CGT, euh, que sont l'emploi, euh, les salaires, euh, et la question, euh, la question du logement. Alors, euh, tous les ans, euh, la CGT agit avec, euh, aux côtés d'autres organisations syndicales françaises et d'associations euh, pour euh, la défense, la défense du logement, la défense. Euh, des locataires, euh, notre journée d'action se situe euh, traditionnellement fin mars euh, puisque c'est la période où arrive à terme euh, la, la, la trêve hivernale des expulsions locatives et euh, depuis euh, depuis quelques années, euh, il y a une coalition qui s'est créée au niveau européen, qui rassemble un euh, certain nombre d'associations et d'organisations de défense des locataires, de propriétaires spoliés, de sans-abri, euh, qui euh, qui agissent euh, chacun euh, chacun dans leur euh, dans leur pays. Et euh, depuis euh, deux trois ans, euh, ils se sont euh, rallier en termes d'actions revendicatives à la journée euh, que l'on a traditionnellement en France euh, fin mars. Ce qui fait que, euh, par exemple, en 2019, euh, on a eu, nous, notre journée euh, de, de, de mobilisation euh, et dans le même temps, dans environ une vingtaine de pays européens, il y a eu aussi des initiatives euh, contre le logement cher pour le droit au logement et à la ville. Euh, et euh, cette année, euh, pareil, le 27 mars, euh, il y aura des actions euh, revendicatives en France, mais aussi dans une vingtaine de pays européens à l'appel de euh, cette coalition. Donc il euh, y, a, y a la journée, euh, donc on a, on a cette journée d'action, mais pour préparer euh, cette journée d'action et euh, et, et, et montrer que euh, ce qu'on vit en France en matière de logement, euh, euh, on a euh, aussi euh, des, des exemples euh, de, de même nature dans d'autres pays européens, et y compris on a, on a des luttes euh, victorieuses euh, dans, dans certains pays, notamment en Allemagne, à Berlin, où euh, la, la multiplication des mobilisations a fait qu'ils ont gagné sur la ville de Berlin euh, en un encadrement des loyers euh, où, où les loyers ne peuvent pas, euh, doivent être compris entre 6 et 12 euros euh, du, du mètre carré, ce qui fait euh, baisser fortement euh, le, le niveau des loyers euh, à Berlin. Nous organisons euh, pour euh, un, un webinaire, un meeting euh, sur internet le 14 mars de 18h30 à 20h avec des représentants d'associations venant euh, d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, de Roumanie et d'Irlande euh, pour euh, démontrer euh, et, et, et faire connaître que quand on lutte, on arrive euh, à gagner euh, des droits euh, en matière de logement euh, pour faire en sorte que euh, la population puisse se loger euh, dignement et nous aurons aussi euh, le 17 mars euh, un meeting là aussi euh, sur internet organisée par euh, les, les, les organisations qui appellent euh, à agir le 27 mars sur l'ensemble du territoire euh, du territoire français à savoir euh, euh, la CGT bien évidemment Solidaire, FSU, euh, des organisations de, de jeunesse et des associations euh, telles que notre association, bien évidemment, ADECOSA CGT le DAL, la CNL et d'autres qui, qui appellent à agir le 27 mars 2021. Pour la CGT, il est vraiment important et, et, et urgent d'amplifier les mobilisations pour gagner le droit au logement pour toutes et tous sans aucune discrimination, contre le logement cher, contre les, les expulsions locatives, euh, et, et surtout pour, euh, pour permettre à, à chacun et chacune euh, de se loger, euh, quelle, que soit, euh, quelle que soit sa situation, euh, sa situation personnelle.